Seule ta voix Seigneur Seul grain que ta voix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 Et il multiplie les délivrances, c'est lui qui rachetera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Il y a presque partout des peuples dont les cœurs enflammés, par le feu descendu à la pente, potes les purifiants, ils brûlent maintenant en moi, gloire à son nom. Je suis heureux de dire, je suis un vilain d'entre eux. Un d'entre moi je suis heureux de dire. Dieu, c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance, avec un cœur qui se rejouit d'avance de savoir que nous sommes l'un d'entre eux. Nous le croyons, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais pour nous témoigner qui nous sommes. À tes yeux, on se voit. Nous marchons avec assurance encore aujourd'hui sur cette terre des hommes, réalisant, patubissant Dieu, ta bonté à notre endroit. C'est vrai, tu es celui qui nous a vraiment choisi mise à part mon bien Père Saint Dieu pour que tu puisses réellement aussi te glorifier dans chacun de ceux-là que tu as connu réellement aussi d'avance. Mon Dieu, tu es vraiment Dieu et tu es le seul et tu l'as dit que avant toi il ne pouvait jamais y avoir de Dieu et après toi il ne pourra jamais il n'y aura jamais de Dieu ben, Tu es le seul Père Saint Dieu et tu l'as témoigné que tu étais vraiment le seul parce que c'est toi qui amène à l'existence toutes choses mon bien Père Saint Dieu. Nous te respectons et nous avons beaucoup de reconnaissance à ton endroit, par l'autorité que tu te refais, Seigneur oh Dieu, de ta parole à toi, quand tu dis, la chose arrive lorsque tu ordonnes, elle doit exister, Seigneur, et toute la nature entière passant, en Dieu, les systèmes solaires obéissent à ta voix. Oh Jésus-Christ mon roi, tu es le redempteur glorieux, mon béni, Père Saint-Dieu, le Dieu que nous aimons avoir et servir, c'est toi, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ces ben, ce, ce moments bénis, Père Saint-Dieu, la grâce de pouvoir être là pour chanter des chants des sions, pouvoir glorifier ton Saint-Nom, Père Saint-Dieu, et d'avoir la joie de voir ton peuple qui est venu de loin comme de près. Et c'est aussi qui sont aussi à, en connexion dans différents pays, différentes cités, Seigneur. Oh Jésus-Christ, mon roi. Mon cœur est touché de pouvoir voir tous ces rassemblements dans différents endroits, Père Dieu, des frères et des sœurs, mon roi. Parfois on ne se rend pas compte, mais quand on apprend ce qui se passe de l'autre côté, on réalise effectivement, Père Saint-Dieu, que tu es en train de pouvoir faire quelque chose de tellement si grand. Sois béni encore aujourd'hui Père Saint-Dieu Pour tous ceux que tu as eu à pouvoir attirer Que tu attires encore davantage mon roi Pour les chants et les cantiques qui ont été chantés en ces lieux Béni notre précieux frère Christian Nous te remercions pour ce que tu fais au travers de lui Sois béni encore ce soir mon béni, aimé Père Saint-Dieu Pour la chorale qui te chante régulièrement Père Saint-Dieu Les enfants qui, qui manquent de pouvoir exprimer leur joie à ton endroit Père Dieu Pour nos soeurs qui sont là Père pour te chanter Les techniciens et tous ceux qui travaillent encore darrache pied Jusqu'au jour de ce jour, mes Père Saint, ils sont toujours à leur poste de devoir, Seigneur. Et toi, tu n'as jamais manqué pour être présent. Sois béni pour cela. Nous te remercions, Père saint Dieu de tout notre cœur. Et rendons gloire à ton seul nom parce que tu, tu es Dieu qui nous pardonne aussi, qui nous soutient, qui nous donne un cœur tout à fait léger devant toi, mon Père Saint, Tu nous purifies et tu nous instruis encore davantage, mon Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit vraiment glorifié. Qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux d'avoir des temps et des moments comme ceci, où chaque jour nous venons et de plus en plus nous sentons cet, cet amour pressant dans notre cœur pour les seigneurs. Et surtout aussi la joie de pouvoir se dire que nous nous retrouverons les uns avec les autres. Et aussi la grâce que nous avons pour nous, que les seigneurs... Nous donne encore beaucoup de frères et des sœurs dans différents endroits et différents lieux. Quel bonheur de pouvoir avoir un tel sauveur! Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur, de ce qu'il a, il prend soin de nous et il est fait encore jusqu'à ces jours et dans, dans tout le moindre détail. Nous, nous réalisons vraiment qu'il est là et il est présent et c'est lui qui, qui nous conduit en fait. C'est ça a toujours été comme cela, parce qu'il a dit « Je ne vous laisserai pas au phalan, mais je vous enverrai donc le Consolateur. »« Esprit donc de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Nous sommes témoins de ce qu'il a eu à pouvoir manifester, parce que quand il a eu à pouvoir prononcer ses paroles, il avait des témoins qui étaient là, auxquels le Saint-Esprit a conduit à pouvoir rappeler, pour pouvoir mettre par écrit, afin que ça serve effectivement aussi de témoignage, l'écrit. C'est là que vous avez pu voir combien Dieu s'est saisi effectivement de tous ces là qui ont été conduits à pouvoir mettre par écrit les évangiles. Et nous pouvons aussi avoir la certitude que Dieu est vraiment précis et qu'il a veillé à cela de la manière dont il les a donc sélectionnés. Nous pouvons voir qu'effectivement qu'il a veillé à ce que rien ne puisse arriver à pouvoir passer, qui pouvait être effectivement de l'être humain en soi. Parce que je pense que vous pouvez peut-être vous souvenir, peut-être que vous ne le savez pas, mais les évangiles ont été écrits beaucoup plus tard après que le Seigneur ait été ressuscité, qu'il ait eu à pouvoir être avec ses apôtres, effectivement, ses disciples. Donc, c'est après, vraiment, des temps passé beaucoup plus longtemps, mais vous pouvez réaliser combien le Saint-Esprit donne des précisions dans la manière dont c'est pour que nous comprenions que ce ne sont pas des récits des hommes, en fait. C'est réellement Dieu lui-même qui est donc l'auteur et qui suscite en fait la chose. C'est pour ça que lorsque nous regardons dans les livres d'Apocalypse qui nous montrent effectivement ce que Dieu voulu que l'Église puisse voir enfin qu'il ait donc l'assurance effectivement de ce que Dieu avait eu à pouvoir dire effectivement et quand il le disait effectivement de ce que lui, il voyait. Parce que euh, si vous pouvez comprendre la raison pour laquelle effectivement aussi les livres d'Apocalypse existent je voudrais juste lire un peu enfin que vous puissiez je saisir. Vous restez ainsi. regardez bien. Apocalypse, chapitre 1, c'est là que dit, je pense que c'est cela il fait part ici, dans chapitre 1, il dit ceci. Chapitre 1 d'Apocalypse, verset 1, il est écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qu'ils doivent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 Donc il nous dit bien hein, pour lui montrer effectivement, montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est comme cela qu'il il a eu à pouvoir maintenant s'adresser à, à Jean pour lui montrer les choses qui doivent tenir place effectivement dans le futur en réalité. C'est une grâce que Dieu <rire> manifeste effectivement à son peuple. C'est pour ça que vous pouvez réaliser que la plupart de tous ceux qui sont dans des religions, dans différents endroits, comme des croyants, effectivement, aussi, ils ont des difficultés quand ils prennent, effectivement, le livre d'Apocalypse. Même ceux qui se disent qu'ils connaissent, en fait, ils comprennent, en fait, en réalité. tous ceux qui, aussi, euh, s'associent en se disant que nous avons donc reçu, donc, la lumière. Vous pouvez voir que lorsqu'ils prennent quand même le livre d'Apocalypse, malgré qu'ils disent avoir compris effectivement et connaissent les choses, regardez comment ils en sortent des choses qui n'ont rien absolument à voir avec effectivement le programme de notre Seigneur et de notre Dieu. Pour quelle raison, en fait? Parce que il s'agit d'une révélation. <rire> cette révélation, en fait, elle, elle n'est pas destinée à tout le monde. Tout le monde peut lire, mais tout le monde ne peut pas voir et tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que c'est destiné simplement à un peuple. Et Dieu qui lui a destiné cela, il lui a donné des éléments nécessaires. Pour que quand il prend ce, ce livre en question et qu'il commence à pouvoir lire, les choses qui sont à l'intérieur se mettent aussi en éveiller et se mettent en connexion. Oui, c'est vrai. Je voudrais, pour, pour donner quand même une chose vraie, Dieu est vivant, Dieu le sait. Je voudrais que vous puissiez voir cela clairement ainsi. Pour que vous puissiez comprendre... Un rapport avec cela. D'abord, vous savez, comme la Bible le dit aussi, <rire> le Seigneur l'a dit, nous l'avons lu, je pense, avec vous dans Matthieu, dans le chapitre 13. Il dit, pourquoi leur parles-tu en parabole Il dit, à vous, il vous a été donné de connaître donc les mystères du royaume de Dieu, mais pas à eux. Est-ce que vous comprenez Et puis, il a dit lui-même, n'oubliez jamais cela. Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées aux enfants. Personne ne connaît le fils si ce n'est le Père. Vous savez, non Parce qu'il n'y a que le Fils qui peut nous révéler. Le Père révèle qui est le Fils, et le fils nous révèle qui est... C'est important pour nous de pouvoir comprendre que la révélation est quelque chose de tellement important, on ne l'apprend pas d'un homme. <rire> je vais vous donner euh, quelque chose que vous puissiez arriver à pouvoir saisir cela, effectivement. Vous vous souvenez Ici, en fait, je vous l'ai dit, devant Dieu, le Seigneur entend aussi, effectivement, que. Je pleurais, je disais, Seigneur mon Dieu, tout ce peuple qui, dans différents endroits, où Dieu m'a toujours envoyé pour aller prêcher l'Évangile, j'ai vu cet engouement, j'ai vu combien à ce peuple, des hommes d'une différente nation, aujourd'hui sur cette terre, il y en a beaucoup. Et des frères et sœurs, effectivement aussi, que ce soit en Indonésie, m'écrivent jusqu'aujourd'hui aussi, dans différentes contrées, que vous ne pouvez même pas imaginer. Je disais, Seigneur, mon Dieu, aide-moi parce que dans mon âme, je souffre beaucoup pour ce peuple. Je ne voudrais pas que l'un d'eux, de ceux-là qui se sont donc attachés à ce que toi, tu es en train de pouvoir faire, malgré les difficultés et combats, qui arrivent à pouvoir être déçus. Si moi, je suis un faux et que je ne suis pas droit, que je ne me tiens pas comme tu veux que je puisse me tenir et que je n'arriverai pas à le faire, je préfère que tu m'écartes et que ce peuple puisse arriver à pouvoir te conduit par quand même des hommes, quelqu'un qui doit arriver à pouvoir, parce que c'est douloureux de voir des gens qui ont fait confiance et qu'à la fin, ils soient déçus. Je suis honnête, mon frère, envers Dieu, parce que je n'exige rien d'autre. Je lui ai dit ça et j'étais sincère. Et je priais et je pleurais. Parce que c'est une responsabilité de prêcher la parole. Ce n'est pas un plaisir. C'est quand vous prêchez la parole, vous restez droit, vous êtes l'objet de mépris, de haine, d'incompréhension, de tous les adjectifs. Et vous savez, aujourd'hui, on vous aime, demain, on vous déteste. Puis on vous aime encore, on vous déteste encore. On ne sait pas vous aimer continuellement, mais on sait vous haïr continuellement. Donc vous vivez avec quoi c'est pas un honneur. Alors, je priais Dieu, oui, et j'ai imploré la grâce du Seigneur pour cela aussi. Mais c'est une grâce de pouvoir le servir. C'est à ce moment-là qu'il a eu pitié de moi. Il m'a montré que j'étais en train de pouvoir avancer. Je l'ai toujours répété et j'ai même si je dis, toujours répéter parce que je sais que c'est vrai et Dieu que j'essaie, il m'entend. Parce que c'est lui qui m'a montré ça. <rire> moi, je dis, c'est pour ça je ne me pas de ce que les gens peuvent penser de moi ou disent. J'ai au moins la grâce de pouvoir savoir que Dieu m'a conduit à savoir que ce que je prêche et tous ceux qui me conduisent vraiment, ils entreront. Je l'ai dit avec certitude et assurance, parce que je suis, j'ai je, je, je, les témoignages de cela. Alors, c'est comme ça qu'il me montra que j'étais en train de pouvoir avancer, j'étais devant. Et puis quand j'avançais, il m'a dit de me mettre à côté. Je me suis mis là, maintenant il m'a dit de regarder. Et je me suis tourné, je regardais. Je ne savais pas qu'il y avait autant de gens qui me suivaient. Alors... J'étais vraiment très touché. C'est à ce moment-là, <rire> on me dit ceci. Là devant, là, c'est là où on reçoit tout ce que Dieu a eu à pouvoir agréer, en fait, qui ont rempli effectivement les conditions. Je les dis là, Dieu que je sers, mes témoins, ils m'entendent. Les conditions de Dieu. Quand ils arrivent là, s'ils franchissent cette porte-là, ils entrent. Ils seront donc accueillis de l'autre côté, ça veut dire qu'effectivement que ce sont, ce sont ceux-là qui ont rempli les conditions de Dieu. Mais quand ils peuvent arriver là-bas et qu'ils sont enfermés et qu'ils n'entrent pas, c'est que ça, le résultat, vous savez effectivement qu'ils n'ont pas pu agir effectivement selon les recommandations de Dieu. Alors, il me dit, il y a donc des recommandations qui ont été donc dictées, ça c'est Dieu qui l'a dit, dans les documents qui avaient été envoyés. C'est comme si on avait envoyé une lettre à quelqu'un. Et c'est ça qui m'a frappé, ça que je voulais vous ramener pour, pour aller se dire Il dit, dans ces documents qui ont été donc envoyés, il y a à l'intérieur des choses que Dieu a voulu que ce soit exactement fait comme lui le voulait. Mais c'est à l'intérieur. Donc chacun de ces personnes-là qui doivent arriver à pouvoir entrer là-dedans, il doit avoir vraiment mis en pratique et en ordre tout ce que Dieu a eu à pouvoir recommander à l'intérieur. Je vous dis la vérité, je me suis moi-même, je regardais, j'ai levé les yeux, je regardais, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est à l'intérieur. Vous comprenez, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est dans l'intérieur de la personne. Donc des frères et des sœurs que cette chose-là s'est trouvée à l'intérieur et c'est pas donné rien non Jésus est grand il faut qu'il y ait quelque chose au dedans de toi que quand cette chose là donc quand cela a été donné tu sentais les déclic qui t'est fait au dedans de toi qui dit ça je dois ça je dois sans qu'on puisse t'efforcer, t'obliger mais au dedans de toi tu sens c'est comme ça que c'était la chose parce que Humainement parlant, ce n'est pas comme si euh, on vous dit, bon, maintenant, on va faire. Ah, ah, ah, ah. C est, c est, c est, vous comprenez, c'est extraordinaire. Donc, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Mais cette chose-là, vous a été prêchée. Alléluia. Amen. Mm -hmm. Amen, amen. Vous a été prêché. Maintenant, vous comprenez que c'est pas ce que, c'est pour ça que vous montez un chocotine comme ceci, parce que bon, on entend ceci, vous ne réalisez pas que dans ce que vous entendez là, il y en a de ceux qui entendent beaucoup mieux que ceux que vous vous entendez. C'est 100% vrai. Pourquoi? Parce que, pourquoi, parfois, vous êtes là, et, l'autre regarde, il est toujours en colère, il dit, mais toi, ça, c'est une chose qui m'a frappé. « Seigneur, ça, ça, ça, ça, ça, ça. c'est ça la chose. » Vous vous souvenez, je, je, je veux vous ramener encore un peu à mon propre témoignage. Entre 15 ans et demi, quelque chose comme ça, vous connaissez mon témoignage, parce que je l'ai souvent dit aussi ici. J'allais dans une église, et je m'asseyais, et j'avais toujours des projets dans ma tête. Comme tous les jeunes qui sont ici, ils sont assis, ils écoutent, mais la beauté, la beauté, la beauté, les ceci et cela, ça passe comme cela. Et j'avais des projets dans ma tête. Mais un jour, c'est un prédicateur qui était venu. Vous savez, on prêchait à ce moment-là, bon, je ne faisais pas attention, mais ces jours-là, le prédicateur en question est venu. Il a simplement pris un chapitre, un verset, c'était dans Matthieu. Il a ouvert la Bible, il a lu l'écriture. Tout le monde était là, tout le monde écoutait, effectivement. Tout le monde écoutait la lecture, et puis après, on va entendre, effectivement, aussi la, la prédication, comment il va prêcher. Mais c'est simplement par la lecture de l'écriture que moi, j'ai eu l'explosion dans mon âme. Juste simplement l'écriture. J'ai dit, il y avait beaucoup de choses dans cette écriture-là, mais il y en a eu simplement une seule. Peut-être que quelqu'un pouvait l'entendre, tout ça, ça ne lui disait rien. Mais simplement une seule. C'était laquelle Quand Jésus reviendra. Parce qu il y avait, été, il avait été tellement aussi la vite, vite, vite, comme ça, il a lu, hein. Mais quand simplement il a lu cela, ça fait boum Je n'avais plus entendu autre chose Quand Jésus reviendra Alors j'ai dit Dieu du ciel Donc Jésus va revenir Et s'il revient aujourd'hui Où est-ce que moi je serai Ça, ça n'a frappé que moi c'était l'appel que Dieu m'adressait ces jours-là. Et pourtant, tout le monde a eu des oreilles. Tout le monde a entendu cela. Il n'y a que moi qui, ces jours-là, a été touché par cela. Voyez-vous, Dieu a une façon. C'est pour ça ce n'est pas l'affaire de groupe. De voir que quand nous sommes nombreux, nous nous sentons. Non, c'est individuellement. Alors c'est comme cela que quand le Seigneur m'a mis à côté, il dit bon, il faudra donc que chacun d'eux ait fait très attention. Et puis moi, j'ai dit dans mon cœur, j'ai dit, mon Seigneur Jésus-Christ, je savais que c'était pas facile, j'ai dit, Seigneur, j'espère de tout mon cœur qu'ils avaient vraiment prêté bien attention à la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Et puis, il n'y a aucune voix qui me disait quoi que ce soit. Mais j'étais moi-même brisé. Je disais, Seigneur, est-ce que la plus grande douleur d'un homme qui sert Dieu, c'est de pouvoir avoir l'échec de perdre de ce qu'il a eu à pouvoir conduire à Christ. Vous ne vous rendez pas compte, en fait. de C'est pour ça, je ne suis responsable que des vies que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire, pas d'autres. Je ne veux pas m'amasser de ce que Dieu ne m'a pas donné comme responsabilité. Parce que c'est une responsabilité, c'est un poids. C'est la vie des gens. Alors, c'est à ce moment-là que, en regardant cela, j'ai dit, j'espère. Et puis, quelque chose s'est passé... C'est comme si on me disait, fixe du regard, mon corps. Je fixe le regard, bien suppliant. Je regardais les gens que j'étais en train de regarder en pleurant, en disant, Seigneur, vive, j'espère, j'espère. C'est leur regard. Qui m'ont donné... Non, ça, frère, j'ai dit, Dieu, Dieu est bon pour moi. C'est le regard de ceux pour qui je pleurais, qui me regardent... Vous savez, ils n'ont pas parlé de la bouche, mais... C'est comme si un tableau qui a changé Ils étaient tellement sûrs Ça m'a étonné leur assurance dans leur regard Ils disent, Mes frères, ne t'inquiète pas Nous avons veillé et nous avons fait attention Oui, c'est 100% vrai, Dieu est vivant, c'est la vérité Et nous avons prêté attention J'ai dit, Seigneur, et maintenant Maintenant, là, les rythmes commencent Maintenant, parce qu'il fallait marcher au rythme pour pouvoir rentrer là-dedans je regardais les groupes. Mon frère et ma soeur, il n'y en avait pas un qui était à sa façon, mais tous étaient un, mais vraiment d'une unité ferme. Comme la Bible dit qu'ils étaient vraiment un. C'était vraiment un. Habillement la même chose. Les pas la même chose. Et quand ils sont arrivés devant le portail, mon frère et ma soeur, ça c'était des cris de reconnaissance, des cris de résistance. Et ils sont tous rentrés en fait là. Et là-bas, de l'autre côté, là-bas, c'était la grande fête. C'est pour ça que j'essaie où moi je me tiens. C'est pour ça que je disais que c'est ça, l'Apocalypse, effectivement, c'est un livre qui est destiné à un peuple bien particulier. Et si vous remarquez très bien comment est-ce que le Seigneur l'exprime aussi, enfin que vous puissiez avoir vraiment l'assurance que c'est vrai. Regardez euh, comment, euh, lorsqu'il s'est présenté effectivement aussi à, à Jean, et puis comment il a commencé à, à pouvoir lui exprimer effectivement les choses. Regardez bien cela. On dit ici, toujours au chapitre 1, il dit ici, c'est ça, oui, voilà. Il dit, voilà, voilà, c'est on va voir à partir du verset. Verset, verset 9, verset 9, verset 9. Euh, chapitre d'Apolyse, verset 9, il dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus.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 ce n'était pas à d'autres populations des de nations. Non, non, nous dit bien aux églises, en fait. C'est à son église, en fait. C'est à l'église. Vous comprenez, quand on parle à cette église, effectivement, c'est ce que cela veut dire, non Ok. Nous n'avons pas le temps de pouvoir arriver à pouvoir... C'était les types en fait, de, de ceux qui étaient là pour... Vous connaissez cela. Donc, effectivement, que ce courrier-là est adressé à, à son église à son peuple, à lui, auquel il voudrait effectivement qu'il connaisse parfaitement, très bien, qui est donc leur Seigneur, qui est donc leur Dieu, qui est donc leur berger, qui est donc leur maître, effectivement, sa capacité, sa fidélité, son omniscient son omniprésent, effectivement, donc effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir l'assurance, même pendant les périodes que nous allons traverser tout ça, de savoir qu'il ne mange jamais qui nous a déjà parlé d'avance, nous montrant effectivement que toutes ces choses ici, certainement vont nous arriver, mais au travers de cela, nous avons donc effectivement aussi la victoire. C'est pour cela que beaucoup de, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se disent docteurs de ceci et de cela, de religion, ils peuvent arriver à pouvoir étudier l'Apocalypse, ils en sortiront beaucoup de choses, effectivement, mais ces livres ne leur pas destiné. Pour ça, dans les dénominations, ils ne comprendront pas l'Apocalypse. Même si vous êtes en train de prêcher effectivement ainsi, ils peuvent écouter ce que l'on prêche. Mais ils ne pourront pas saisir le cœur de la pensée de Dieu à ces sujets. Mais toi, oui. Parce que vous savez que la révélation est une pensée exprimée au sujet de la parole qui est exprimée. Ça, Vous le savez, n'est-ce pas Est-ce que vous comprenez Amen. Et ça, ni vous ni moi, on peut pas le connaître si ce n'est que l'auteur de la pensée lui-même. Alors, si cet auteur de la pensée, s'il peut vous le révéler, alors posez-vous un peu la question, quelle relation vous pouvez avoir Parce que il va jusqu'à pouvoir vous dire, c'est secret à lui. S'il s'ouvre, vous dites, « Mais frère, est-ce que c'est vrai ?» Eh bien, regardons dans un Corinthien. Premier Corinthien, je pense que c'est cela. C'est bien. Nous pouvons lire avec vous. Je vais lire un peu, n'est-ce pas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 « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est cependant, une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, et qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Vous comprenez ça Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Vous voyez, ce n'est pas à tout le monde. Non. Maintenant, nous continuons. Il dit, sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue.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 C'est pour ça que nous allons continuer. C'est pour ça que quand nous lisons les scènes d'Écriture, nous pouvons comprendre que Dieu est. Il nous dit dans le Romain, il dit Mais toute chose concourt pour les biens de ceux qui. C'est pour ça, que quand on vous demande Est-ce que vous aimez les Seigneur, Ce n'est pas de votre tête que vous devez arriver à pouvoir l'aimer, parce que souvent vous l'aimez ici. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu quand tu aimes le Seigneur, ta vie à toi n'a de valeur que par son existence. C'est-à-dire que Jésus-Christ, notre Seigneur, est vraiment l'absolu de l'absolu dans votre vie. Il n'y a aucune chose qui puisse avoir plus, pas même pas un homme même pas une femme, même pas un enfant à vous, même, non, mon frère et ma soeur. c'est pour ça, il, il est tellement exigeant, il dit, ça, il est fait pour son peuple, pas pour tout le monde, hein. Il dit, celui qui aime son mari, sa femme, ses enfants, tout ceci, tout ça, tout ça, tout ça, sa ça, famille, tout ça, tout, ça, tout, ça, tout ça, plus que moi, c'est pour ça qu'il faut qu'on se pose des questions. Quand on est dans une situation, même des scènes écritures, que mon fils est impliqué, ma fille est impliquée, quelle position, moi, je dois prendre, effectivement C'est là que tu dois te poser la question de savoir « Est-ce que j'aime vraiment Jésus ?» Parce que Jésus, ce n'est pas simplement une, une appellation, mais c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est lui celui pour qui tu vis, en fait. Mais c'est pour ça qu'il est exigeant encore, il a dit que tu aimeras l'éternel ton Dieu, donc ton Jésus à toi, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton être. Donc, effectivement, que si moi je suis pas en accord avec la parole de Dieu, je ne veux pas chercher des compromis à gauche et à droite. Je laisse la parole me mettre là-haut pour me dire que voilà, ça c'est pas bien. J'ai dit, Seigneur, merci parce que je, si tu m'avais pas fait ceci, je serais parti dans l'autre direction. Donc ma vie n'a de valeur que quand tu parles. Alléluia. Amen. Vous voyez mon frère et ma soeur, ce peuple-là, on ne l'oblige jamais. Amen. Et c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui-même se disait, je suis prisonnier. Il voulait être prisonnier. Il savait, c est, c est, c est, c est, cet emprisonnement-là dans les bras de ce Jésus-là, on le désire en fait. On ne veut pas sortir effectivement pour avoir une indépendance. Dans les choses de Dieu avec Dieu Il n'y a pas d'indépendance C'est ce que nous nous désirons Nous voulons être dépendants de lui toujours Je veux dépendre de toi Seigneur Je veux dépendre de ta parole Je ne peux pas dire bon je suis indépendant Je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire Non, non, non, ne me laisse pas ça ce que moi je veux, moi c'est que je sois vraiment soumis, prisonnier de Christ, accroché. Tu me dis moi je fais, tu es ainsi. Si tu vois qu'il insiste, Seigneur, j'accepterai de pouvoir tout abandonner. Si tu vois une résistance qui fait, parce que où est-ce que j'irai avec la résistance Moi je te veux, Seigneur. Ah oui, mon frère et ma soeur, c'est le meilleur endroit de pouvoir être. C'est ce que euh, je crois que c'était Yoke Petin c'est quoi C'est ça, c'est -E -E. qui a trouvé le meilleur endroit, qui semblait un endroit pour les gens, mais ce n'est pas possible. C est, c est là. Non, il dit, mais c'est le meilleur endroit, c'est que je te les donne. C'est comme cela que nous devons comprendre, effectivement, les choses. Alors, il dit, ce que l'oreille ne peut entendre dire. Alors, que, ici, ce que nous avons dit, c'est dans le verset euh, mais, neuf, il dit, mais, mais comme il est écrit, donc, vous suivez, ce sont donc des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est merveilleux, non c'est suffit de pouvoir vraiment l'aimer de tout son cœur que toute chose se met en place. Que ce soit les problèmes, ça va se mettre en place. Vous le croyez vraiment. L'amour de Dieu Amen. de loin sur place c'est comme on peut dire <rire> un cœur humain il est plus grand que les espaces même en l'abîme, il nous attend pour les péchés de notre monde. Dieu nous donna Jésus et nous pardonne au plus profond sauvez Père Dieu Est-ce que vous comprenez ça Est-ce que vraiment vous saisissez mon frère Aimer le Seigneur de tout son cœur C'est le plus grand bonheur que vous pouvez avoir dans ce monde ici où nous sommes Parce que l'amour de Dieu dans ton âme à toi Te pousse à l'obéir dans tout ce qu'il te dit et quand tu obéis à tout ce qui te dit, alors tu as la victoire dans Amen. toute ta vie entière. J'aime beaucoup Deutéronome chapitre 28. Amen. Vous vous souvenez de ça. Amen. Amen. Même s'ils venait chez toi par un seul chemin, ils s'enfuiront par cette chaîne. Alléluia. Amen. Ta corbeille est à eux. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre les choses les plus importantes effectivement pour nous en tant que peuple. Et ça, nous, depuis que nous avons commencé ces réunions, nous comprenons qu'il s'agit d'un peuple, pas de tout le monde. Il s'agit de la sélection de Dieu en fait. Dieu prend plaisir à pouvoir parler, se sentir à l'aise, à parler à celui-là qui lui appartient. Il peut crier, il peut faire tout ce qu'il veut, jamais la personne ne peut se révolter. Mmh. Oui, parce qu'il y en a des seuls-là. Oui, ceci et cela. Mais en fait, le problème, c'est que nous n'avons, nous ne connaissons pas Dieu en fait. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière. Et tantôt d'une autre. <rire> Ceux qui sont de Dieu, c'est pour ça qu'il dit que on ne met pas. Vous me suivez on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. <rire> des outres neuves, effectivement, sont flexibles. Ils peuvent bouger comme cela, parce qu'effectivement, vous comprenez cela. Quand c'est des vieilles qui sont tellement rudes, effectivement, c'est une manière qui sont tellement secs. Alors quand on met, on met du vin nouveau, en fait, la stimulation, la révélation, tout cela ils commencent à pouvoir vous dire, non, c'est quand même plus possible. Non, à, à l'époque, c'était pas comme ça. Nous, chez les catholiques, c'est comme cela. C'est pas comme ça. Chez les catholiques, nous, on fait, on fait des de minosobiscus, et, et puis on mange l'hostie, et puis tout est vraiment loucou. Là. Mais quand on commence à aller comme ça, ça veut dire que ça, c'est autre chose. Ce sont des choses qui sont charnelles. Mais vous confondez, en fait. Parce que Dieu ne l'enferme, on ne l'enferme jamais dans une façon de pouvoir voir humainement il faut C'est comme cela que le Saint-Esprit prend le contrôle de quelqu'un. Vous savez, frère, parfois vous pouvez être là, on peut dire, oui, il faut seulement qu'on voit que la personne est en train de pouvoir secouer. Et si il se secoue, secoue le bras, on sait pour moi que c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais mon frère et ma soeur, peut-être que la personne qui est assise là, la flamme commence à travailler dans son intérieur. Il ne sait pas se secouer, mais au fond d'elle, les larmes commencent à couler. La répentance commence à couler. Vous voyez un homme qui commence à pleurer tout seul. Et puis, il commence à pouvoir se répentir. C'est l'action du Saint-Esprit. Alors, il dit... verset donc des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Maintenant, verset 10, il dit... Vous suivez Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous suivez Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeur. Alors, vous comprenez, mon précieux frère, ma bien ça. que Dieu te bénisse. Oh, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Il est impossible que toi, tu connaisses les choses de Dieu. Parce que les secrets de Dieu, c'est la profondeur de Dieu lui-même. Et si Dieu peut arriver à pouvoir s'ouvrir à quelqu'un. D'abord, nous comprenons bien que... <rire> on dit bien que les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, comment peux-tu avoir la révélation, mon frère? C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que Dieu ne peut pas s'ouvrir à quelqu'un qui ne l'aime pas. Comment d'ailleurs même que Dieu peut s'intéresser à toi pour pouvoir y va pouvoir s'ouvrir profondément à toi parce que tu n'as rien en toi qui, qui, qui, qui vient en fait en qui, fait qui a un rapport avec Dieu en fait. Bon, vous allez dire mes frères, ça veut dire quoi Mais je veux quand même que vous puissiez comprendre, frères et sœurs. Nous avons eu à pouvoir faire référence l'autre fois quand on, on parlait effectivement en réalité avec l'importance de la parole de Dieu donc que le Seigneur nous donne, l'obéissance. Nous avons dit, vous remarquerez très bien qu'il est nécessaire et très important de pouvoir croire à la parole. Parce que c'est l'effet de croire à la parole. Parce que le Saint-Esprit... Mais vient qu'après. Vous avez saisi quand même. Que, parce que souvent, on dit, oh, oh, j'ai les Saint-Esprit, mais tu ne peux pas voir le Saint-Esprit sans avoir eu la parole. Ah, c'est impossible. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu sans la parole. D'abord, c'est la parole qui vient. C'est comme cela qu'il l'a envoyé. Vous vous souvenez quand même. Donc c'est pour ça qu'on commence bien, comme l'écriture le donne clairement, on dit, au commencement était le Saint-Esprit. Mm -mm. On n'a pas écrit comme ça. Hein? Non. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et elle, par le Saint-Esprit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu Mais à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom Il leur a donné le pouvoir de devenir Enfant Voilà Maintenant si vous êtes enfant Vous avez droit à l'esprit du père C'est nécessaire que nous puissions observer la manière dont notre personne est fait, pour que nous puissions comprendre que nous sommes véritablement enfants de Dieu, parce que nous sommes passés par le processus. Amen. Ce processus, effectivement, nous témoigne qu'effectivement que nous avons un lien. C'est à qu'effectivement, qu il y a en nous quelque chose qui intéresse Dieu. C'est pour ça qu'on nous parle en disant qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Les, pas de la volonté de l'homme ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Il n'y a pas eu de sang des hommes, effectivement. Mais par la parole de Dieu, donc... comprenez maintenant pourquoi c'est une sémence. Et là, c'est important, c effectivement... Alors quand c'est que si elle est là alors effectivement il y a quelque chose de Dieu qui intéresse Dieu au-dedans de nous c'est quand il se regarde il se retrouve là-dedans alors c'est pour ça qu'on nous dit vous me suivez, vous m'écoutez c'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit est un sceau. les sceaux du Saint-Esprit c'est pour dire que moi j'ai mis mon empreinte ici quand vous le regardez, vous voyez mon empreinte. Plus personne, aucun esprit ne peut mettre la main dessus. Parce que cette personne m'appartient. C'est pour ça que quand tu as le baptême du Saint-Esprit, glorifie Dieu. Parce que maintenant là, c'est confirmé comme ces jours-là. Hein? Là quand il a pris Pierre et Jacques et tout ça, hein? sur la montagne transfiguration. Hein? « Ah oui, te montrant que celui-ci, il est vraiment mon fils bien-aimé. » Qui pouvait dire quoi encore Parce qu'on a montré Elie était là, on a montré Moïse était là. Vous les avez vus effectivement. Vous l dit, mais vous avez entendu que la nuit est venue. Et puis vous avez entendu la voix qui vous a confirmé. Et puis on a dit que ses vêtements étaient tellement blancs comme du foulon témoignant qu'il est le seul. Allez-vous. C'est important, mon frère et ma soeur, que nous puissions réaliser les privilèges que nous avons trouvés aux yeux de Dieu. Ne, donnez, ne soyez pas comme Esaü, mon frère. Ma soeur pourra des plaisirs inutiles des femmes qu'il pouvait avoir chez les, les, les pays voisins, effectivement, effectivement, il lui a manqué quelque chose de tellement si important. Vous voyez combien ça ne en pas, non, mais... les désirs de ce que Dieu désire est une grande bénédiction pour chacun de nous, de ce que Dieu a connu d'avance. Alors, nous terminons probablement par ceci, qui dit, dit verset 11, toujours dans un Corinthien, hein, dit, lesquels des hommes en effet, vous suivez, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est donc en lui. C'est cet esprit-là humain qui vous connaît, non Il est le vôtre. <rire> Mais oui, parce que c'est ce qui fait de vous humain que vous êtes. Vous savez, nous, nous avons la grâce à qu'il qui a moins de trois parties dans l'homme extérieur et puis bon, intérieur et puis, hein, et l'âme aussi. Vous avez remarqué que quand Dieu, notre Seigneur, nous parlait <rire> effectivement en rapport avec la nouvelle naissance, il nous a montré effectivement comment. La nouvelle création prend place. Même votre esprit charnellement humain, qui fait toujours, qui va faire obstacle effectivement à ce que quand la part de Dieu, l'esprit fait, et qui s'oppose toujours effectivement, qu'est-ce que Dieu te dit Il dit J'ôterai. Donc, dit, je vous donnerai un esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Hein? Non, non, non, non. Vous voulez qu'on les lise Oui, Ézéchiel 36. Ah oui, ça s'y démontre effectivement combien il donne une nouvelle création. Ah, que son nom soit béni. Ça veut dire que toi, mon frère, et toi, ma soeur. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas, mon frère et ma soeur. Oh, que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous aide. Vous connaissez quand la Bible dit, les vivants parlent des vivants. Vous savez, des vivants. Les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Mais ce pas vrai. Et la Bible nous fait savoir que les vrais adorateurs adoreront donc Dieu en esprit et ce sont ceux-là que Dieu demande. Mais pour que toi tu adores Dieu en esprit en vérité, tu ne peux pas être tel que tu es. Il faut d'abord passer par la mort. c'est merveilleux que vous pouvez réaliser non, que Dieu nous aide, frères et sœurs, que nous comprenons des choses que Dieu nous donne, en fait. C'est en fait que nous puissions nous donner à Dieu de tout notre cœur, effectivement, sans, sans frein en fait. Oui, c'est c'est quand on, on, on connaît c'est qui lui qui est à nous, en fait, et ce qu'il a pour nous, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait, ce qu'il continue à pouvoir faire, que nous nous donnons à lui sans frein, sans, sans calcul. Mmh. Sans calcul, effectivement, et, et ça se donne, effectivement. C'est et bah, continuez, puis terminons le problème. Il dit, il dit, dit c'est l'esprit de l'homme qui est à l'homme. Nous lisions dans Ézéchiel 36, comme je disais tout à l'heure, de manière à ce que euh, je vous laisse quand même partir un peu plus tôt aujourd'hui. En rapport avec la question de notre frère euh, à Isaac, vous vous souvenez Vous vouliez continuer ou vous avez saisi Vous avez saisi, hein Vous avez saisi Il était en fait incertain que... D'abord, on dit Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, je pense que c'est cela. Oui, je pense que c'est cela aussi. Oui. Ézéchiel, chapitre 36.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 amen qui a été profané parmi les nations que vous avez profané d'elle, et les nations sauront que je suis l'éternel dit le Seigneur l'éternel quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, vous comprenez non mm -hmm. Je vous retirerai d'entre les nations, vous ne faites pas partie vous savez, vous êtes un peuple particulier, quand on dit particulier, c'est vraiment un peuple particulier vous avez une valeur que vous savez, c'était hier, je pense, que mon frère Zachée, dans sa prière, il disait il dit, la création toute entière. soupire après la manifestation du Fils. Vous ne réalisez pas. Réalisez cette écriture-là. C'est vraiment très touchant de voir comment le Seigneur place les choses. Vous ne vous rendez pas compte, frère. C'est pour ça que Satan se joue en fait de l'ignorance du peuple de Dieu.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 Parfois, dans nos cœurs, effectivement, il y a des choses que nous gardons. cela. Oui, C'est ça qui combat contre les choses de Dieu. Mais Dieu, il a la capacité de pouvoir tout nettoyer. Amen. Mais c'est vrai, mon frère. Toute résistance, tout ceci, il a la capacité de pouvoir le faire. Pour autant que toi, tu lui donnes la possibilité de le faire. Alors, il dit, « Je vous donnerai, » verset 26, « un cœur nouveau, » Écoutez bien, « Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Cet esprit nouveau-là, c'est l'esprit de l'homme. Tu vois, cet homme charnel, effectivement. Mais maintenant, il y a un, un homme nouveau. Est-ce que vous comprenez C'est écrit dans le livre des Ephésiens, chapitre 4, Un homme nouveau créé selon la volonté, selon la sainteté, selon la, la parole de Dieu, c'est écrit. Nous allons, nous allons le voir, mais d'abord, regardez très bien, pour que vous puissiez comprendre cet esprit-là, mais écoutez bien, il dit, « Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est-à-dire que ces cœurs-là, que vous êtes toujours durs à l'endroit de votre frère, à l'endroit de votre sœur, qui ne voyait pas l'intérêt des ex, rien que ce toi, rien que ce toi, effectivement, ça, c'est le cœur de, de pierre, en fait, qui est là. Mais quand Dieu ôte cela, dans cette nouvelle création, effectivement, eh ben, vous n'avez plus, plus la dureté, en fait. Vous avez simplement l'obéissance. Vous ne détestez que le mal. Vous avez la haine du mal, de l'hypocrite, toutes ces choses-là. Vous, vous ne savez plus supporter des choses qui ne sont pas oui, conformes. Parce que ah, dans votre intérieur, il y a quelqu'un d'autre, en fait. Alors, nous continuons rapidement. On lui dit, on dit bien, il dit, on me dit, écoutez bien, je dit encore verset 26, il dit, mais je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Ça, chez moi, je crois qu'ils ont fait une erreur, ils ont mis E minuscule. Mais chez vous, je pense E majuscule, non Merci, là, ah, ils ont bien corrigé. Alors, il dit, donc, c'est mon esprit, donc, c'est son esprit, donc, c'est lui, donc, son esprit, il dit, maintenant, je mettrai, maintenant, mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez, donc, mes lois. Donc, vous voyez, en fait, c'est ça, la nouvelle création, un cœur nouveau, un esprit, donc, nouveau. Et puis, Dieu, maintenant, maintenant vient mettre, maintenant, son baptême du Saint-Esprit, pour que, maintenant, tu sois comme lui. Ah bah oui, c'est exactement cela, parce que, euh, ah, que Dieu nous aide. J'espère que vous comprenez pourquoi est-ce que notre Seigneur a prié qu'il qu soit un comme toi et moi, nous sommes un. C'est pour que nous soyons comme un. Ah, c'est ça. Toi en moi, moi, toi, toi nous, et en moi, moi, en toi, ainsi, nous aussi en Dieu. Est-ce que vous comprenez C'est l'histoire d'amour, en fait, que c'est dans cela. Retrouve-nous dans, dans un Corinthien, puis nous prions être ensemble. Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme Vous vous souvenez L'esprit de l'homme qui est donc en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Vous comprenez cela Est-ce que vous avez saisi Donc l'être humain ne peut pas connaître les choses de Dieu. Parce que ça, ça prend l'esprit de Dieu lui-même. Donc, il n'y a que l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Alors maintenant, il nous dit, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Parce qu'avant, oui, nous avions cet esprit charnel du monde. C'est pour ça que Dieu a dit « Je vous donnerai un esprit nouveau. » Est-ce que vous comprenez Maintenant, il nous montre encore. Nous n'avons pas mais l'esprit qui vient donc de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, vous comprenez maintenant, frères et sœurs, un tout petit peu votre attention. Comme je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, que la révélation, le livre de la révélation. Tout le monde peut les lire, mais ne peut pas le connaître, ne peut même pas le savoir. Parce que comme nous l'avons entendu, effectivement, ici, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle. Et nous comprenons qu'effectivement, que ces livres-là ne peuvent être plus compris que par un peuple tout à fait particulier. Vous me suivez Or, c'est l'Esprit de Dieu qui révèle, donc, comme il dit, Dieu nous a révélés par l'Esprit. Or Dieu ne peut pas révéler effectivement des choses à une personne charnelle. Parce que pour pouvoir avoir la révélation, maintenant, il est question de l'esprit en fait. Donc l'homme qui doit recevoir la révélation, il doit aussi avoir, avoir reçu l'esprit de Dieu. Or, quand on reçoit l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire que c'est un saut qui vient des dieux. Donc on est scellé, en fait. Quand on dit qu'on est scellé, on est mis à part. Alors, je voudrais... Ça va vous choquer un peu. Remarquez une chose, frère et ma soeur. Sans le baptême du Saint-Esprit, ton court... Il nous est quand même impossible de dire que nous sommes donc le peuple de Dieu. Vous hésitez, mais c'est la vérité. Parce que quand on parle du peuple de Dieu, on parle donc du corps de Christ. On parle donc de l'Église de Christ. Vous ne pouvez pas douter. Donc, si je dois être cette Église-là, effectivement, que Dieu lui-même aime, vous voyez, mon frère et ma soeur, parfois, il faut que vous puissiez vraiment bien écouter. Regardez le parallèle que Dieu nous donne. Juste cinq minutes. Quand il a parlé dans Ephésiens au chapitre 5, il a mis le parallèle entre Christ et l'Église, l'homme et la femme et puis il est descendu pour démontrer effectivement les liens qu'il y avait entre Adam et Ève et vous savez très bien que Adam ne pouvait pas aimer quelque chose aussi profondément aussi dans son, dans son intérieur qui voulait réjouir si n'était une partie de lui-même donc Adam a trouvé que c'était lui Bien sûr, parce que Ève n'était pas quelque chose d'autre qui est venu de quelque part qu'on a pris parce qu'il ne pouvait pas avoir autant d'amour. Parce que cet homme qui ne parlait pas, il s'était crié Voici donc onze de mes eaux et chair de ma chair. C'est sûr et certain, mon frère. Donc Dieu ne peut pas se présenter à lui-même quelque chose d'étranger il va se présenter à lui-même. Une épouse irrépréhensible, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Cette épouse-là, il vient de lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. lève nous nous allons prier. Tendre père, précieux ce Ce soir encore, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta bonté. Mais la grâce que tu nous donnes de pouvoir être à toi de pouvoir réellement te servir, mon sauveur béni. Nous avançons vraiment, Père et Dieu, et nous comprenons maintenant combien les combats dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ, et, et ces combats-là, c'est vrai, nous en avons vraiment la victoire lorsque nous réalisons la position que toi, tu nous as placée. Ce soir, merci, mon sauveur, mon maître béni et mon âme tes loups. Nous avons pu voir que tu as vraiment mis fin au péché, et c'est vrai, Seigneur. Pour ton peuple à toi, mon bien-aimé Père sans Dieu, pour ces âmes qui sont vraiment à toi, je te remercie Père. Tu l'as dit et tu avais 100% raison, tu as dit qu'au temps du soir, la lumière apparaîtra et je te remercie Père. Ce sera un jour unique, connu de l'éternel seul, mon roi. Le monde ne peut pas réaliser ce que tu as fait. Comme une œuvre extraordinaire dans ce temps du soir, mon bien-aimé Père saint Dieu. La lumière qui est apparue, l'homme ne peut pas arriver à pouvoir réaliser. Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants, Père saint Dieu. Il n'y a que ton peuple, mon roi. Il n'y a que ton peuple à toi, mon bien-aimé Seigneur. Il n'y a que tes élus sauveur. Aide-nous, Père, à pouvoir marcher, que tu puisses vraiment travailler, que nous puissions devenir conscients, réaliser effectivement ce temps bénigne. Et tu es pour nous, Père. Tu t'es manifesté dans ce temps où nous vivons, Seigneur. Alors que les hommes avaient tellement de religion, mon bébé, mais Père Saint-Dieu. Ils adoraient des hommes. Ils étaient tellement en train d'adorer des, des choses, Père au dieu Ils étaient tellement, mais tu nous as ramenés à toi, mon sauveur. Tu as démontré, même par les éléments que tu es, Jésus-Christ, les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Merci encore pour ton amour. Nous voulons prendre en considération ce que tu fais, Seigneur. Oh, mais avec beaucoup de considération, beaucoup de respect, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Pas comme les autres le font. Mais vraiment comme nous devons les prendre avec beaucoup d'amour à ton endroit. Tu nous as vraiment visités. Sois béni, Père, et sois glorifié. Nous vivrons et nous chanterons tous les jours notre vie, les chants des sions, Père. Nous ne pourrons jamais nous lasser de toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que tu es le Dieu qui nous a positionnés. Merci encore pour, pour ce jour, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ces réunions, ces instants que tu nous donnes, Père, au oh Dieu. Oh, personne travaille encore profondément parce que lorsque ton peuple vient à ta présence, Seigneur, les maladies s'enfouillent et les guérisons pardon, prennent place, mon bien Père Saint-Dieu. Que leur intérieur reçoive la guérison, la délivrance, mon bien Père Saint-Dieu. Que ton peuple exprime Père qui vit Dieu, cette puissance, mon roi. Oh Dieu, qui remplit encore davantage, mon roi. Il est un témoin qui sont vraiment à toi, mon bien Père Saint-Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à pouvoir marcher comme si toi, tu n'existais pas, Seigneur. Mais tu es vivant, mon bien Père Saint-Dieu. Nous te remercions, mon soeur. Nous rendons gloire à ton nom. Oh, nous sommes heureux, Père, et heureux de pouvoir te servir, heureux de pouvoir marcher avec toi, heureux de pouvoir aussi voir un peuple qui t'appartient, Seigneur. Qu'ils soient bénis, tous ceux qui sont en connexion, dans différents pays mon roi, dans leurs lieux où ils sont, béni mes Père Dieu. Qu'ils soient vraiment bénis mon béné Père Saint Dieu. Que leur amour encore davantage augmente pour toi mon béné Père Saint Dieu. Enfin que les démons, enfin que les diables n'aient pas la possibilité de pouvoir encore continuer à pouvoir les décourager Père Dieu. Que leur foi soit augmentée encore davantage mon roi, parce que tu es celui qui suscite Père sans Dieu notre foi. Oh, Père-Tubissant, parce que c'est un don qui ne vient que de toi, mon sauveur. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci encore pour ton peuple qui est venu de loin comme de près. Qu'il soit béni, qu'il soit fortifié, mon sauveur. Nous te rendons gloire et honneur, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse. Au grand, merci. connaître homme, ce qui est bien et ce que l'éternel Dieu demande de toi ce que